Eh, moi les barres, ça piangait J'espère que vous avez suivi nous. Vous allez avoir un deck absolument merveilleux Le retour de Kang Je l'espère en tout cas, euh, un deck exceptionnel justement pour mettre en valeur Kang. Bah oui, Kang, c'est pas une carte de deck building, c'est pas comme Galactus, c'est pas comme Thanos, c'est un pool 5 qui restera, Ad Vitam Eternem pool 5, donc c'est un bon craft par définition, mais c'est une carte, finalement, si vous avez été, euh, comme moi, comme plein de joueurs finalement, à crafter euh, Kang, et vous dire, ouais, la carte est intéressante, elle, elle restera tout le temps pool 5, et elle est vraiment euh, assez fine finalement en termes de gameplay, bah en fait finalement on a été un petit peu déçu, on est d'accord. Sauf que voilà il y a des petites lueurs d'espoir mais il faut les choper, il faut arriver, alors il faut vraiment chercher, mais euh, grâce à certains joueurs finalement la carte peut avoir un petit peu plus de jouabilité On va dire Il euh, y a un joueur euh, Qui est très très fort d'ailleurs Un joueur français Qui s'appelle Wonder euh, Qui a créé un deck Super intéressant avec Kang C'est tout simplement J'ai envie de dire Un deck Magic Sans, euh, sans Magic Alors c'est un deck basé euh, Tout simplement Sur cette combinaison Moon Girl She Hulk Et euh, l'Infinote donc on a évidemment le, la Moon Girl qui va dupliquer la main, et l'idée c'est de passer le tour 5 pour pouvoir jouer des she pour pouvoir jouer des Infinotes. Euh, on a le Queen Jet évidemment qui va baisser le coût euh, de l'Infinote et de la Shiulk. Donc par exemple si on a les deux cartes, bah, finalement l'Infinote va coûter 5 mana. Il euh, y a une Shiulk qui va coûter 0, une Shiulk qui va coûter 1. Donc on peut vraiment faire un tour totalement dingo, On a. Évidemment le Sunspot, même à zéro dans ce deck-là il est très intéressant. Donc vraiment on a une petite, une petite curve basse qui est très relou pour l'adversaire avec Iceman, Korg et des points avec le Sunspot. On a le Queen Jet évidemment pour la combo. Le Zabu pour activer finalement la Moon Girl, le Dracula pour vider aussi la main. Il euh, y a Armor évidemment pour protéger ses petits T1, le petit Lézard parce que c'est exceptionnel. Et justement le Dracula est très cool parce que euh, finalement dans ce deck si on copie une Finote, bah, on, en général normalement où y a, alors il y a un problème. Euh, mais il peut y avoir des problèmes. Normalement, on n'est pas censé jouer deux infinite dans le tour. Donc, grâce à avec Dracula, on peut jouer deux infinite dans le tour. Et là, vous allez le dire, bon, bah pourquoi Kang fichu finalement là T'es en train de nous nous parler d'un deck Magic sans Magic, un deck très intéressant, un deck très fort. Évidemment, on est sur un des meilleurs decks du jeu, mais pourquoi Kang Bah tout simplement parce qu'avec Dracula, en fait, quand on a l'avantage de Kang, c'est qu'il va pouvoir vider une carte de la main, tout simplement, parce que bah, on a cette carte en main, on la vire, et en fait on augmente avec une curve basse les probabilités de, de, de choper she ou même euh, Infinote avec le Dracula. Parce qu'en fait, en général, et c'est pour ça qu'il y a aussi Zabou, il n'a pas un énorme intérêt, mais juste il vient gagner un petit peu de mana. Souvent avec ce genre de deck, euh, les, les anciennes listes, il y avait des débris dedans, il pouvait y avoir des euh, euh, ben bah, voilà, tout. tout toutes les petites cartes qui vont un peu emmerder l'adversaire, mais c'est vrai que souvent, très très souvent, on avait souvent un petit T1, un petit T2 dans la main et on était emmerdé. Le Dracula, on était souvent en mode 50-50 ou euh, 30%, 40% de chance que ce soit exceptionnel. Et ben là, justement, avec le Kang dans le deck plus le petit zabou en fait, on peut vider très très vite la main et vraiment augmenter nos probabilités de choper une grosse carte bon là c'est du blabla on va partir évidemment en ladder comme ça vous voyez euh, à quoi ressemble le gameplay mais c'est génial à jouer c'est hyper fort c'est surprenant et surtout on n'a pas magic et le problème de magic c'est que il y a des scarlet witch dans les decks contrôle dans les Serra Control, contrôle et surtout il y a des pierres rouges dans le deck Thanos tout simplement Euh. Oh. ok alors je vais ouais non je vais ouais non. Ça c'est chiant. Est-ce que je ferai pas? Queen Jet à gauche. Into Armor. Into Iceman. Je décale un peu l'Iceman, mais je pense que c'est pas si grave. Parce qu'en fait j'ai envie de jouer sur toutes les lignes. Donc on va faire l'armor ici. Ouais, on va protéger la Queen Jet. Power Stone. OK. Ça c'est un peu chiant pour nous. On peut gagner le mid. J'ai pas envie d'aller sur égout. J'ai pas envie de mettre mes petites cartes sur égout. Le là ça fait toujours plus peur l'adversaire que nous. D'ailleurs, il aurait dû mettre lock Joe sur là. Euh, OK. Donc c'est quoi Ça et ça En fait on abandonne euh, Lockjaw. Je crois qu'on va abandonner La ligne Lockjaw. Mbaku Faut pas qu'il y ait un Doom hein, Sinon on a perdu Ok Donc là on va passer On n'a pas la, la Moon Girl Mais c'est pas grave On fait un gameplay Qui est opportuniste Et je pense c'est important aussi On la joue On le joue pardon Non, non parce que sinon Je suis obligé de le mettre à gauche donc je vais juste passer Prends les points du Sun Ouais, C'est intéressant cette game hein. euh, Et c'est ça aussi Marvel Snap On a un plan de jeu a, on a Et en fait on a une multitude de plans de jeu B Oula C'est relou ça bon, Il est quand même derrière au mid hein. Et en vrai euh... Ah flûte Franchement il a pas beaucoup à droite hein. Le Kang Alors le Kang est cool parce que ça me permet de faire un Snap opportuniste Un Kang 1 pour 4, il peut avoir peur. Donc, je peux prendre un point sans jouer. Alors, il y a aussi, voilà. Si vous êtes comme moi, il faut vous freiner. Vous savez ce que ça veut dire. Si vous êtes des snappers fous, mais c'est bien de snapper agressivement. Sauf qu'avec Kang, si vous snappez agressivement, vous perdez ce fameux snap bluff qui est quand même très important. Donc, avec Kang, j'aurais tendance à vous dire faut croiser les doigts pour que l'adversaire snappe pour vous. C'est un peu ça l'idée. Mais... En vrai, c'est pas si mal de, de snapper lentement. Mais c'est vrai que quand vous avez des, des... Il y a des decks, parfois, on a envie... Alors, là, c'est un deck où... Euh... Après, si, si vous avez une super sortie avec Moon Girl, Shieldkin, Infinite, etc., tant pis pour votre Kang. Vous snappez, vous êtes sûr de prendre les points. Et là, il a décidé de jouer. Donc, on va prendre l'info. Le problème, c'est que lui, les pierres, s'il les joue dans le même ordre, donc il y a une Viper. Donc, en gros, à gauche, il abandonne. Ouais, c'est intéressant. Donc au mid, il bourrine. Ok. Ah, très intéressant. N'est-il pas Toujours quand même. Dracula. C'est ça, hein j'ai 8 et lui il avait 7 si jamais ça reste tel quel après il peut peut-être changer l'ordre dans ce cas là il faudrait juste au mid en vrai on a 29 29 on est à 5 on a un milliard je pense qu'il va changer l'ordre donc en fait je vais faire ça moi vous voyez s'il change l'ordre son log révèle des cartes différentes pas, En fait c'est pas changer l'ordre C'est la pioche S'il y a un effet de pioche Bon c'est un peu technique Kang et euh, Lokjo Mais s'il y a un effet de pioche et Peut-être qu'il le sait J'ai envie de snap C'est chaud hein mais On joue 2-8 hein oh, Je suis un fou là En vrai au mid j'ai beaucoup hein donc il change l'ordre. Normalement. Ouais. Il a changé l'ordre. Merde. Le Maximus qui fait piocher deux cartes. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé au Maximus qui, qui classe mon. Bon j'avais quand même une probabilité de gagner mais. Merde Pas de pot, en vrai pas de pot. Bon, le play, je pense que le play doit se faire sans le snap. C'est-à-dire que je dois aller au bout évidemment, parce que ma probabilité elle est superbe. Mais je pense que je dois pas snap. Oh okay. le maximus dans le deck, le gars il vraiment il fait aucun effort. Il joue Maximus, sérieux Oh non Bon c'est pas grave. Mais vous avez, vous avez vu ce que peut faire le deck et vous voyez c'est quand même super fort Voilà, hein. bon, on se fait vraiment avoir euh... Mais vous voyez en termes de points et tout Après voilà faut être malin euh, Quand il y a un Lockjaw comme ça Jouer un peu n'importe comment d'ailleurs Il faut pas aller sur la même ligne Bon là on va mettre plein de petites cartes Le Dracula il fait gagner la ligne à lui seul En général Oh c'est pas de pot C'est pas de pot Bon Main euh, exceptionnelle si on trouve Moon Girl. <rire> La question c'est est-ce qu'il joue un Killmonger ou de Viper Non, il n'y a pas de Killmonger dans les Wood Viper. Je ne pense pas. Oula. Ouais, bref. Il nous bloque. En gros, c'est un deck qui va bloquer. Mais nous, on n'a pas besoin de beaucoup de points pour gagner. Après, si je joue Killmonger, bon, la game, elle est easy pour lui, mais on va voir. peut il à snap parce qu'il a les kills Non, Green Goblin. Donc, il me bloque à, au mid. Ok. Donc, on a le Kang. Ah, ouais, chiant, là. Chiant de pas avoir le Dracula ou la Moon Girl. Ah, oh, cette game d'avant, elle est, elle est à la fois rigolote et en même temps... Un peu, un peu frustrante. Mais en tout cas voilà pour le moment, pour parler du Kang quand même, c'est le but de la vidéo. C'est le seul deck qui met vraiment en valeur Kang et qui fait que Kang, que le deck sans Kang est quand même beaucoup beaucoup moins fort. J'aurais presque pu le garder pour la fin mon Snap Kang. Je crois que j'ai snapé un peu euh, frénétiquement. Je pense que j'aurais pu garder mon snapkank sur le dernier tour On va voir ce qu'il nous fait On fait un spider woman On a quand même un joli Dracula hein. Vu notre deck euh... Le problème c'est que là on peut piocher moon girl c'est chiant j'ai envie de passer j'ai envie de passer et puis euh... ah zut allez piocher un t1 là On peut tenter le coin flip. En vrai, euh Pff, franchement, on est pas mal. En vrai, on est pas mal. Le hein. problème, c'est que là, il a quand même pas mal d'avance. Après, c'est pas un deck qui fait des points et il va jouer Doom. Ah, en vrai, sur Doom, il gagne. Hein. Sur Doom, il gagne à gauche et il gagne à droite. On va réfléchir. Ouais, sur Doom, il... Ouais, on va, on, va, on va partir ici tranquillement. Mauvaise sortie, on n'a pas eu notre Moon Girl. Notre curve était pas très... Enfin, en fait, notre curve, elle est intéressante, mais on n'a pas Sunspot. Donc, c'est très bien, les T1, ça bloque un peu l'adversaire. Mais en même temps, il faut aussi qu'on qu qu qu fasse des points. Le Sunspot, il est quand même très important dans ce deck-là. Ok, on a la Moon Girl. Très importante. Par son nom. Et ce qui est... Voilà. Pour, pour revenir sur le, le côté snap, c'est quand même assez agréable avec ce deck de ne pas être obligé de snapper euh, T1-T2. Alors vous allez me dire, bah personne moi ne m'oblige à snapper T1-T2. Il faut snapper T1-T2 en général. C'est quand même souvent une erreur de ne pas snapper T1-T2. Et avec ce deck, bah, ce serait plutôt... Pas l'inverse, mais un hybride des deux. Entre le côté snap agressif et le côté snap passif qui devient bien. Waouh. Oh, oh, oh, oh. On n'a pas d'info. Honnêtement, on n'a pas d'info. Je full cool stone. Il peut péter une pierre. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'on va juste snap. Euh... Donc, on, va, on va faire ça. Et passer. On fera un snap Kang euh, sur tour 6 pour voler un point. Ah Peut-être qu'on gagnera, remarquez. On verra. Blue Marvel. Okay. Il peut casser la ligne à gauche, faut faire attention. Ouais, on va snap pour voir ce qui se passe. S'il reste, ça veut dire qu'il peut casser la ligne à gauche. il a la pierre rouge je pense hein. sinon ça n'aurait pas de sens il perd le mid mon, mon sunspot il fera en plus 6 après il a son Ant-Man, mais je pense qu'à l'écart c'est dur à dire en vrai ouais c'est dur à dire après il y a le doom qui peut gagner sur sanctum genre le, le play doom peut... bon de toute façon on va voir son play hein. c'est pas juste une histoire de snap ici hein. c'est aussi voir son play son meilleur play donc c'est ça qui est intéressant Donc il y a voilà, et la fameuse pierre rouge. Armor. Donc au mid il a. Il y a pas mal au mid. Hein. 14, ouais. Donc on ne peut pas le battre au mid. Et à gauche il a. F, ok, ok. Alors c'est intéressant. La question c'est est-ce qu'il va rester sur ce play Est-ce qu'il va pierre rouge Y aura à dire. Hmm. Je me demande s'il faut pas snap un peu en bluff, 30%. Là, je vais snap bluff et j'ai quand même 30% de chance de gagner s'il fait le même play. C'est hyper risqué, mais je pense qu'il faut le tenter ici. On a vu ce qu'il... En fait, c'est est une force aussi de voir ce qu'il fait. Donc, euh, je pense que là, il y a un snap bluff intéressant. Alors, c'est assez fin, mais de toute façon, voilà, le, le snap, il faut, faut le pratiquer. Il faut, faut comprendre la méta, essayer de se mettre... La dernière fois, quelqu'un me disait euh, dans, dans les commentaires. Ah, moi, je snap souvent T5 en mode bluff. Est-ce que c'est une bonne chose, Fichou et en fait, je lui ai répondu un truc que je dis souvent. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup dit en vidéo. Mais le snap bluff, il est bien que si l'adversaire est un joueur compétent. Parce que quand on snap bluff, c'est qu'on, c'est un peu comme au poker. Quand on mise et qu'on a rien, c'est parce qu'on représente quelque chose. En tout cas, on veut, on veut représenter quelque chose à l'adversaire. En gros, on veut dire à l'adversaire « J'ai ça. Je mise ou je snap parce que j'ai ça. » Et le problème, c'est que si l'adversaire n'est pas compétent... Ok, moi bon, j'ai fait une erreur avec mon armor ici Oh pas de peau. va. Bon après je garde Boon Girl Boon Girl Infinite Terre sauvage, quelle horreur Bon j'ai quand même une super main Même si à droite on a perdu Ouais j'aurais dû armor sur Deadpool J'ai de la chance, c'est pas un deck sacrifice, c'est un deck remontoir Mais... Bon c'est quand même un sacrifice, c'est un sacrifice remontoir mais j'avoue que son Deadpool, j'ai... Je sais pas. Je me suis dit, c'est quoi ce skin Et c'est pas, dead... pas un Deadpool. Dans ma tête, c'était pas un Deadpool. Bon. En vrai, ça change pas grand-chose. Je peut pas le jouer là, en fait, son Deadpool. C'est gros. Alors le Kang, quand vous en avez deux en main et que vous en jouez un, lisez la carte. Recommencez le tour sans Kang. Le deuxième il saute Ok Donc là on passe Donc là c'est ce qu'on veut Et sur le dernier tour On fera Kang Donc il est à 8 Mais on s'en fout On fait 20 points nous Let's go Donc là on fait Snap, Snap. Kang Là il psychote Il joue quand même Et il psychote Intéressant La question c'est Est-ce qu'il va changer Sa ligne de play C'est dur à dire En vrai c'est une ligne de play Qui fait quand même Souvent gagner Parce que là Ouais J'ai 22, mais il gagne. Hein. Là, il n'y a pas de snap, je pense. Je pense que c'est trop risqué ici. Je pense que là, c'est un peu risqué. Ouais, c'est intéressant. Hein c'est vraiment... Bon, C'est pas évident à jouer. Hein c'est vraiment, vraiment difficile comme deck. Bon, là, je fais une erreur avec mon armor. Je me fais juste avoir par le skin de Deadpool. J'ai même pas regardé. En fait, j'ai pas tiqué dans ma tête que c'était un Deadpool, quoi. Je vous dis, c'est un Korg ou une connerie? Enfin, un filler T1, quoi. Euh... Ok. Bon, la main est intéressante. Avec ce Zabou, ce Moon Girl. C'est une main où on pourrait snap, mais on ne va pas le faire, justement, par rapport à Skang. Ce Sakar. C'est chiant, ça, quand même. Hein. C'est chiant parce que là on a, on, on, on le chope mal. On voudrait pas choper la Moon Girl maintenant. J'ai pas envie de dupliquer des Iceman. Oh là là, je suis maudit. J'ai plus qu'il. Mystique, ok, bon, on s'en sort bien. Là on va snap quand même opportuniste. Je pense. Je pense qu'on. Juste là-dessus on gagne. Ouais. Là c'est un snap. Euh, voilà, on joue pas la game. Le fameux snap opportuniste qui va bien. Très important à maîtriser. Pas très complexe, mais il faut quand même être lucide. Voilà. De dire, euh, bah, l'adversaire joue Patriote Mystique. On a détruit sa Mystique. On a claqué un Moon Girl. Quel que soit notre deck, il va partir. Et s'il reste, on a quand même un avantage. On est devant. On reste devant. Quel que soit le match-up. Korg. Ok, bon. On peut gagner, on peut gagner Kiln. Ah, c'est chiant, ça peut détruire notre Kiln. Ah, c'est dommage, parce qu'en vrai, si on gagne une ligne, on gagne derrière, quoi. Limite, dans ce deck, on pourrait presque rentrer une Storm, franchement. Ah, Electro. Ok, bon, il, peut, il va y avoir un doux modin, donc faut quand même faire gaffe. Mais euh. Waouh! Ouais, il va y avoir un doux modin, mais je pense qu'on le bat le doux modin. Voilà, en vrai, je pourrais snap. Hein. Sandman. Ah, Sandman, ça nous bloque. Ah, ah ça nous bloque. Est-ce que si on passe et on fait infinite on n'a pas gagné <rire> C'est 20 points quand même, hein sans blaguer. Juste infinote passe. Comment il fait 20 lui là, il va Franchement, Doom Odin, on le défonce. Hein. Après, il y a ce Dracula qui est bien mais. C'est bonimo, il peut pas jouer à gauche Je pense qu'il va juste zoom ici, non C'est pas Il peut partir mais c'est pour ça que je voulais pas snap Quoique il aurait peut-être Si j'avais snap autour d'avant Il serait peut-être pas parti Parce que ouais Peut-être que je dois snap Et être sûr de prendre 4 Bon là petite erreur de snap Vous voyez j'ai été trop passif Et c'est ça la difficulté du deck C'est que bah, Moi je suis quand même un joueur agressif Sur les snaps Avec ce deck Je dois bah, finalement être moins un, un peu plus passif Et en fait euh, Bah en fait été, Je l'ai été trop ici Donc vous voyez c'est vraiment des nuances Et là c'est con C'est une perte de 2 points C'est une game hein. En fait les games gagnées Les games, games perdues On s'en fout à la fin on s'en moque un peu tous les winrate des decks seront à peu près les mêmes, à part les deux trois decks top meta. Globalement, le, le, ce rate, il aura pas, un, enfin le, ce, le deck, le, le winrate de ce deck, il aura pas un winrate moins bon qu'un patriote, qu'un serra contrôle, que sais-je. C'est juste le, le snap qu'il faut bien maîtriser. Et il y a des decks qui vont être justement plus ou moins malins avec le snap. Donc là, c'est voilà, bref, tout ça pour dire que c'est une connerie de ma part. J'aurais dû, dû prendre les 4 points, c'est 2 points de plus, et 2 points de plus c'est quand même une partie. Donc j'aurais fait une game de plus en fait, vous voyez, j'aurais augmenté mon win rate entre guillemets, sans euh, juste en étant un peu plus précis. Ça c'est super. Euh... C'est dur à dire. Ah j'ai Kang, j'ai pas envie. Parce qu'en fait il peut jouer Doom dans son deck. Si il joue Iceman, ça peut être un Doom Wave. Et Doomwave. Euh... Alors, Doomwave, c'est pas mal pour nous. Parce que notre infinite coûte 4 et les Shields coûteront 0. Si on passe le 5. Avec T5, on prend Doom. Euh, Wave, pardon. Mais sur Doomwave, on perd Sanctum. Donc, peut-être d'abord voir le troisième lieu et en fonction aviser. Le hub. Oh là là, la main est horrible. Hein. La main est horrible. C'est rare, hein, avec ce deck, mais. On a bien fait de pas snap. Même si c'est un peu résultant un titre de dire cela. Bon on pourra pas Dracula dans cette game. Je pense qu'on va Moon Girl et jouer sur le, le côté euh, j'ai double chiol au dernier tour et lui. Même si on l'a pas, hein, mais vous voyez. On enfin, va Moon Girl, Snap, Kang. Et je pense qu'il peut... Il peut... Il peut abandonner. Et au pire, on partira. Si jamais ça ne suffit pas. Il de passer aussi donc sa main est bien pérave aussi donc là il faut la jouer même si en fait on sait que dans la main ça va rien faire vous voyez c'est un peu bizarre mais c'est plus pour le bluff la white queen donc il me vole mon infinite donc ça c'est super parce qu'il a l'info qu'on joue un deck comme ça donc là on va passe là on représente voilà et vraiment il y, a un... il y a un côté bluff dans ce deck qui est fou c'est vraiment un deck Pur bluff presque, hein. franchement, c'est con, mais donc la fameuse wave, bon, ce qui est vraiment une très mauvaise idée. Hein. Ok, écoutez, on va Snapkang. Là je lui mets un peu le doute quand même. On peut voler. Là c'est intéressant parce qu'on peut, qu peut gagner deux points. Ou pas. Donc il a héros. C'est intéressant. Il fait n'importe quoi. Franchement, il... mais voyez le fameux joueur compétent. Alors c'est peut-être un bot mais... Vous voyez ce fameux truc de joueur compétent bah le problème c'est que là, bon il va moi je vais partir est... Je peux le rejouer Pourquoi <rire> il est là euh... En fait je... le problème c'est que si c'est un bot on va perdre des points Là ah, c'est dur à dire hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas. Pourquoi il a snap alors que. Ah je vais. Je... Partons du principe qu'il n'est pas compétent. Et qu'il a pas compris que j'avais Moon Girl dans la main. Ouais. Tant pis, tant pis. Bon, c'est un peu frustrant, mais. On perd qu'un point ici. Ouais, c'est.. Alors après, peut-être le fait qu'il ne se resnappe pas derrière, peut-être que ça donne l'info qu'il imagine qu'on a Moon Girl. C'est du... dur à dire, mais je l'ai... Voilà, peut-être ma... ma faute ici, mais je l'ai considéré pas compétent. Enfin, euh... en tout cas sur Marvel Snap. Hein. <rire> mais pas suffisamment compétent pour comprendre qu'il y a la Moon Girl ici. Et que mon snap, finalement, veut dire aussi. Bon on a une main sympa On a la moon girl elle est importante Terre sauvage Winjet, c'est cool On fout de gagner ça Cosmo Ok On va moon girl sur Terre sauvage je pense Là, vous voyez, les Kang, ils sont cool, hein. Les Kang, ils vident bien la main. Vous voyez, si on n'avait pas Kang et on avait une autre carte à la place, ben, on aurait été un petit peu emmerdé. Donc là, c'est quoi l'idée C'est de Dracula Korg. Dracula Korg. Et tour d'après, Re-Dracula. Et on copie les Infinotes. C'est pas mal, hein snap. Bah déjà parce qu'on a lui. et vraiment on a double 20. Hein. Vous voyez les, les Kang se, se, se mettent vraiment bien. Les Kang se mettent super bien ici. On vire deux cartes de la main. Ouais c'est mais c'est compliqué. Hein. Même moi je honnêtement je joue pas parfaitement ce deck. Hein. C'est un deck qui est tellement difficile à jouer. Donc il a 20 et 22. Il a fait shiulk et Infinote. Intéressant. faire à l'inverse il fait le même play on gagne hein. ah merde mais il y a ça en fait qui est chiant bah non bah on va à gauche voilà. ouais il faut en fait il lignes temporelles, je suis bêta heureusement je me serais fait avoir sinon est-ce que je snap ah j'ai envie de prendre 2 Être sûr de prendre 2 Je suis même pas sûr de prendre 2 en vrai Armor, Ah Je crois qu'il gagne sur ce spot Ah non Titania Ok ok Ouais c'est chaud hein Ouais le double Dracula Double 20 Ouais ça marche bien Je pense que si je snapais, Ouais c'était un peu risqué le snap Mais il se tente hein. Le snap se tente Ouais, ouais c'est vrai qu'il y, y a la ligne temporelle, il euh, fallait faire gaffe. Le Kang m'a donné l'info. Mais ouais, bref, c'est un deck euh, c'est un deck de spécialiste, quoi. faut vraiment être spécialiste de ce deck. Et moi, j'aime ai, bien la version Magic. Mais c'est vrai que celle-là, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus compliquée. Tant sur le snap que sur le gameplay. Euh, ouais, on, on est sur un deck qui est très, très technique, mais qui est très, très agréable. Et, et un excellent deck. Hein. Franchement, c'est excellent. Mais voilà, c'est un deck un peu skill cap. Donc... Aussi excellent soit-il Si vous le jouez moyennement euh, Ça va être un deck plutôt mauvais quoi. Contrairement à un Zéro, 0 Où jouer moyennement ça reste fort Mais ouais la Moon Girl Dracula elle est cool hein. Et là on a vraiment vu l'intérêt des, des, des Kang Bon on l'a vu déjà avant Mais là on l'a vu avec une victoire à la fin quoi Ok, bon le Dracula est pas mal, cœur VT3. Pas Dracula sur les lézard parce que j'arriverai pas à remplir la ligne, c'est quand même un peu dommage. Moon girl Yeah C'est lui qui démarre, c'est chiant. Cosmo 0 Cosmo Iceman à gauche C'est un peu chiant J'ai 0 sur Cosmo qui est pas mal parce que ça a fait pas l'effet Lézard bon, J'aimerais bien lui voler un chouri là quand même Un 0 pardon Un chouri ou un 0 ou un Taskmaster Taskmaster. Bah, on a Shiolk Taskmaster, mais notre Dracula il va copier 0. De toute façon, c'est un play où on doit passer, hein mais. Il y a la Titania derrière. Oh lolo. Quelle horreur. <rire> <rire> elle est dégueulasse. D ouais, il m'a sûrement volé She-Hulk aussi. Ah non, elle est dans ma main. Et il l'avait sûrement en main. Bon. Oh waouh. Snap là. Hein bizarre non? J'ai un Dracula, je suis OK. Je fais ça. Si Dracula et je Titania, on passe devant ici. C'est un peu risqué là. Après il a Moon Girl dans Sashi Hulk. Donc, il a double. Ouais, non, il a double Shiolk, hein, c'est ça. Il a Moon Girl dans sa shiulk. Hein. Là, si j'avais Kang, ma mamia. Parce que là, 1 pour 4, ok. 2 pour 8, il joue pas. 2 pour 8, il a peur. Enfin, je pense qu'il a peur, 2 pour 8. Donc là, je pense que sur, sur le Kang, on peut le faire partir. Mais ouais, là, bon, on a pas joué avec notre deck. Et en plus, on a joué avec le sien, mais sans les chouris et les euh, crânes. <rire> on, a violé, on, a, on a pioché toutes les petites merdes. C'est horrible. Ok, ça c'est strong. Ah, surtout avec Infinite là on pourrait presque snap euh, early, hein, franchement. un peu chiant quand même. Faut voir. Non, on va. C'est dangereux parce que si ça va sur Academy Strange et que la Strange va sur Londres, on est un peu emmerdé. Mojo. Ouais, je vais quand même snap ici. Ah, je sais pas. Ouais, parce qu'en vrai, le T5, en plus, je vais le passer. Non, je crois que ça me va. J'ai le droit de faire un snap un peu, un peu early, là. Le, le Londres me met vraiment bien. Bon, j'en fais une petite dernière. OP, OP. N'oubliez pas, euh, tous les mardis, tous les jeudis, de 10h à euh, 19h, il y a un stream Marvel Snap sur ma chaîne Twitch, twitch.tv The fish Cette semaine, j'en ferai un, un mercredi et sûrement un vendredi, pour la simple et bonne raison euh, que j'ai un gros tournoi samedi en Suisse. Euh, D'ailleurs, euh, j'y pense, euh, il reste des places, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, c'est sur le Twitter d'Exploria. Ok, c'est super, j'ai vraiment une très belle sortie, je vais Snap. Je pense que là je snap à la sortie. Donc sur le Twitter Exploria, il euh, y a un tournoi en Suisse, euh, un gros tournoi, euh, un peu un tournoi euh, européen on va dire, parce qu'il y a vraiment des joueurs, euh, un joueur euh, d'Irlande, il y, y a des joueurs allemands, et un peu les meilleurs joueurs du monde, enfin d'Europe en tout cas, pas du monde mais d'Europe, qui y vont. Donc c'est hyper hyper euh, hyper, voilà, hyper cool, mais c'est en même temps communautaire, il y a Den, etc. Enfin il y a plein de, de gens de la commu. Euh, donc bref, foncez foncez foncez euh, Twitter d'explorer il reste quelques places pour le tournoi Donc si vous habitez ben, en Suisse ou pas très loin euh, Région lyonnaise ou autre Haute-Savoie etc euh, Donc voilà, n'hésitez pas Si vous, vous, jamais vous avez des, des questions sur le tournoi Vous venez en stream En tout cas voilà, cette semaine, mardi, mercredi, jeudi euh, Et vendredi Il y aura des streams Marvel Snap pour justement préparer le tournoi euh, Avec le patch etc Enfin voilà euh, Chouris normalement qui sera nerfé, tout ça tout ça et Instant euh, Pub, j'y pense, il euh, y a un lien dans les commentaires et dans la description euh, pour Instant Gaming, voilà. C'est un jeu concours en fait qui vous permet de gagner euh, gratuitement un jeu tous les mois. Donc euh, voilà, il n'y en a qu'un qui sera attiré au sort, mais ça vous prend vraiment 10 secondes, vous avez deux petits clics à faire, donc vraiment foncez. Euh, commentaire, description, euh, c'est marqué je crois pour gagner un jeu gratuitement, et il y a le petit lien Instant Gaming. Voilà. Je vous invite vraiment, Et accessoirement, euh, je vous invite à regarder ce qu'il y a sur Instant Gaming, vous allez voir. Il y a un sacré choix de, de jeu et évidemment euh, avec des réductions qui sont assez dingues. Bon, on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Ça me plaît. Ça, c'est un peu chiant, mais... L'avantage c'est que même s'il me bloque sur Elysium, bah, j'ai mon Dracula qui me fait gagner. Enfin voilà, pour le tournoi en Suisse, si jamais vous avez envie de... Même si vous êtes moyen sur le jeu, et... mais que vous, avez... vous habitez pas très loin et que vous avez envie de, de... Bah, de... de taper le carton et de... Bah voilà, de, de faire un gros tournoi communautaire. Franchement, c est... C est... Bah, ce sera le deuxième tournoi en Europe d'ailleurs. Le premier c'était déjà eux qui l'avaient organisé. Et, euh, et voilà, c'est toujours des bons moments les tournois physiques. Juggernaut. Ça me enfin, bloque à gauche, mais je suis sunspot. Dracula fait gagner la ligne. À droite. Zabou fait pas gagner la ligne. Et le sunspot il est strong. Là on va juste passer. Je pense pas qu'il est euh, Killmonger. Je pense que ça c'est quand même... L'avantage c'est qu'on est quand même pas mal devant. On a 3 points devant, c'est pas mal. Là on va prendre 5, on va passer... Euh... Ouais on va, on va être bien, on va être à 12. 12 points. Après ce deck là, euh, on sait pas trop ce qu'il joue. C'est un peu bizarre. Dracula Je pas s'il y a des skins de Dracula. Je crois qu'il y en a. Bon celui-là est pas mal mais je sais pas, je viens bien un skin plus sexy. En fait, je veux pas acheter un skin pour Dracula, mais Dracula carte excellente hein, d'ailleurs. C'est vraiment une carte qui est hyper euh, polyvalente en fait. Elle est jouée dans des decks un peu combo comme ça, mais elle est également jouée dans les decks des fosses forcément. Avec Apocalypse. Votre fidèle serviteur, ok, bon Spider-Man on s'en moque un peu sur Elysium, je crois que c'est une erreur même. Donne des cartes. Sympa hein. Ah, ça c'est un peu chiant. Bah, écoutez, euh, on va passer. Hein. Au mid on a perdu. Et on gagne à droite. Je pense que j'aurais dû bloquer Jotunheim, mais je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Le Dracula, euh, ouais, normalement il peut faire Donc là, vous voyez le sunspot, très important, c'est ce qu'on... Finalement, les deux premières games, on les a perdus parce qu'on n'avait pas sunspot. On avait eu des sorties intéressantes avec des petits T1, mais voilà, le sunspot, il fait gagner la ligne tout seul. quoi. Là, il va être à 12 points, le gars. Alors, en plus, c'est un 12 points qui prend pas euh, Chang-Chi. Bon, après, je peux quand même perdre ce match, hein, mais... Je pense qu'on est quand même pas mal. Peut-être la Spider Woman à gauche, elle serait à 12 points. Ouais, je gagne à l'écart, je crois. Il y a Spider Woman à gauche qui peut être strong. Mais je crois qu'on gagne quand même. C'est ce qui fait le plus de points. Il dû réfléchir. À... Bon, après, il y a Killmonger évidemment. Mais je pas... franchement, je ne crois pas qu'il joue Killmonger dans son deck. Iceman et tout. Wood. Ah, il y a le y a un petit truc à 6 là pour Amana. mana. Non, mais ça va être bon. Ça va être bon. Ouais. Ouais, peut-être Spider-Woman-Démon, il y avait peut-être moyen et encore que. Parce que ça faisait égalité à gauche et genre peut-être à l'écart, il pouvait gagner. Mais je suis même pas sûr. Ouais, c'est cool. Hein. Franchement, c'est un bon deck. Hein. C'est un très bon deck. C'est, C'est agréable parce que c'est très très complexe. Et il y a pas de gameplay facile, il faut vraiment se mettre dans le deck et essayer de comprendre les snaps, à améliorer notre façon de jouer, notre façon de snapper, etc. Voilà, il y a plein, il y a plein de nuances et voilà, le kang c'est la carte clé. Et euh, alors c'est à la fois frustrant parce que si on n'a pas kang, on peut pas jouer ce deck-là. Enfin, si vous pouvez jouer ce deck-là, mais c'est quand même beaucoup moins fort. Il vaut mieux jouer la version Magic, je pense. Euh, mais par contre, voilà, si vous avez kang et que vous, soit vous l'avez acheté, soit vous l'avez ouvert dans un dans un coffre, vous dites bah je peux je prends un deck qui existe déjà, je mets Kang Mais en fait ça affaiblit plus le deck qu'autre chose Bah là vous avez un vrai deck Kang pour le coup Bref, merci à tous, je vous embrasse fort Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao tout le monde